Et eh bien bonjour à tous, on est parti faire un petit tour de serre et de jardin. C'est des primes vertes. Et ces primes vertes, il y a des blanches aussi mais elles sont pas encore arrivées. Elles sont semi-vivaces. C'est pas celle qu'on trouve dans les dans les jardineries. On peut commencer dans la serre. Les scaroles cornées d'anjou que euh, avaient né spontanément euh, en extérieur et on a voulu en mettre euh, dans la serre. Les feuilles de chêne euh, poussent bien. En dessous une patate. Euh, ça devait être une altesse. Ouais une altesse. Je mets ça euh, pour la tenir au chaud. Après c'est juste un petit voile. Ah ben si les laitues. Les laitues sont en train de net Les carottes pas encore. Normalement font un peu plus de temps. Mais ouais, les laitues euh, Godsunder sont en train de net j'ai mis juste ça pour faire un petit peu et là-dedans à bas les choux c'est des choux fleurs ils sont en train de naître et par contre toujours pas en vue la tomate mmh. mais bon comme ça pas fait bien chaud c'est un peu normal Alors on est rendu dans le premier jardin là où on met euh, les tomates, les courgettes. Et là j'ai fait un petit tunnel. Euh, je vais y semer euh, des laitues, des carottes, quelques épinards là. On est le 9 février. Il y a des bourrages qui sont en dessous pour qu'elles survivent. Et là je sais pas si vous vous souvenez dans les tours de de jardin euh, du mois de juin. Là, j'ai laissé en fait les bleuets euh, mourir sur place et et le paillage. Vous voyez, même il y en a qui sont en train de net. Bon, il y a plein de mauvaises herbes par contre que faudra que j'enlève. Les achillés ils euh, sont encore là. Là, un mirabellier que j'ai taillé euh, il y a deux semaines. On a mis un petit piquet avec un système d'élastique pour qu'il tienne bien droit. Là, eh ben dans le coup, comme je l'ai taillé en retard, j'ai laissé quelques trucs. Là, j'ai taillé un rat. Et là, c'est, j'ai aussi fait un nichoir, euh, remplacé le nichoir euh, pour les, les petites mésanges. Et dans le coup, comme il me restait des planches et un vulgaire, euh, là c'était deux bouts de qui m'avait servi, euh, bah ouais, pour faire la, la mini serre. Des petits machins que j'allais jeter. J'espère que les abeilles sauvages, les, et vont, vont s'y mettre, les petites coccinelles. J'ai dit, je vais le mettre en hauteur dans la, dans la petite haie. Sinon, bah ce que j'avais fait, avant moi c'était que des débris, vous voyez des branches, euh, des petits abris, en fait euh, même vous pouvez laisser des tas de bois. Dans les tas de bois, euh, les, les coccinelles et tout ça, ça y reste. Et là, bah, comme je vous avais dit, là c'est l'airon, les pifs. Je sais pas, j'avais du mal euh, les ramasser parce que. Il y en a qui sont restés sur place. J'ai eu la surprise l'autre jour de les voir là. J'ai dit j'avais oublié de les ramasser. Sinon après, ben les févroles ne sont pas encore sortis. dans le coup, dans la mini-serre du jardin, en, en serre froide en fait, que j'ai installé il y a trois semaines c'était pour sauver les quelques bourraches et j'ai mis des petits pois là je vais essayer de semer des épinards de printemps bon c'est pas encore normalement mais comme c'est sous serre je vais tâcher d'avancer la date des petites sucrines je vais semer encore euh, d'autres amsterdam bac c'est une carotative. Et la carotte un peu plus connue, la carotte touchon. Ce bon, vous voyez la terre. Allez, est... je passe un petit coup de serre fouette, semer avec le petit semoir. Voyez au numéro 2, ça sème bien les carottes et, et les salades sans en mettre de trop. Ce, vous voyez, c'est le petit creux. Ça, je vous conseille tous d'en avoir. Hein. Ça coûte que 2 euros en jardinerie. On va semer ça. Bon, il y a un peu de fraîcheur. Je l'avais arrosé quand même l'autre jour. C'est dans le petit tunnel, ça ne plaît pas. Alors, si vous voulez installer un, un tunnel assez rapidement, euh, je vous conseille d'aller voir la, la petite vidéo de Jaco et Lily où ils ont montré un, un bon système. Moi, j'ai fait un peu moins breveté parce que. J'ai mis juste les arceaux à l'intérieur, mais eux ils mettent les arceaux aussi à l'extérieur après. Comme ça vous pouvez relever la bâche sans qu'elle s'envole. Moi je mets juste des pierres sur le bord que j'ouvre et après c'est de la terre. La, la bâche est enterrée. Voilà. On va aller dans le troisième jardin, voir un petit peu où en est l'ail et les fèves. Alors voilà, j'ai passé la petite serfouette content il ya du petit monde des petits vers de terre regardez ça travaille bien pourtant ici euh, j'ai passé la charrue il y a du petit monde là on va se met là j'ai mis les sucrines Hop. Tout simple à mettre, Là, je mets au numéro 2. Alors, j'ai prévu de mettre deux rangées de carottes. Voilà la répartition avec le petit semoir. Euh, je vous rappelle que les graines de salade faut vraiment qu'elles soient à fleur de terre, pour ça qu'il faut. Vous pouvez le mettre aussi dans la terreau mais moi là je les sème directement en terre il faut vraiment euh, recouvrir légèrement et bien sûr arroser euh, pour faire un petit tassement pas beaucoup quand même faut pas que ça soit compact mais euh, recouvrir légèrement euh, un petit 0,5 cm faut vraiment pas c'est La graine de salade, c'est vraiment sensible. Ça peut faire la fonte du semis si vous se met trop creux. Pour ça, fleur de terre, ce vous, vous vous souvenez, mes feuilles de chêne à son nez, elles étaient tombées au sol. On n'avait même pas, euh, j'ai rien fait en fait, euh, à part arroser là sur la terre. Ce, les graines. Euh, faut pas oublier que c'est vraiment très petit voilà surtout bien arrosé après bon là comme on est en début de saison il n'y a pas besoin d'arroser beaucoup mais il faut maintenir cette vie du sol alors les artichauts bah, je les ai euh, dédoublés parce qu'il faut j'ai utilisé la grelinette pour vous montrer ouais un pied non fait, il est comme ça. Et pour avoir un vrai artichaut en bonne santé, il faut. En fait, moi j'ai fait avec la serre fouette, j'ai coupé les, les autres jets que j'en ai mis en nourrice, comme des fraisiers. Parce qu'il y avait des fraisiers qui s'étaient baladés dans les. Dans les artichauts et je les ai légèrement butés j'ai rajouté euh, avec la grelinette euh, en ameublissant euh, environ 10 cm de terre pour protéger la, la souche euh, en fait du gel et ce qu'il va falloir que je fasse euh, c'est lui mettre euh, des engrais organiques euh, pour qu'il qu pousse bien parce que c'est vrai que c'est c'est assez gourmand en en nutriments et bon, ça fait déjà trois ans qu'ils sont à cette place. Et dans le coup, les petits là-bas, je vais les mettre à côté où il y en a jamais eu. Et sinon, ben les fraisiers, ben ils sont en train de pousser. Bon, il y a un peu de désherbage à faire, manuel. pour avoir un temps un peu plus propice pour le faire, mais bon. Ça va le faire parce qu'on mangera quand même des bonnes fraises. Alors nous voilà rendus au fèves. C'était des aguadlos. Elles ont été semées euh, au mois de novembre. Et comme je vous avais dit, euh, je les avais semées à 7 cm de profondeur pour qu'elles tiennent euh, un peu plus au froid. Ça les, les force en fait. C'est même si les surfaces aériennes avaient gelé pourrait repartir facilement tandis qu'en son on se met à 4 cm comme au printemps ça marche moins bien et vous voyez elles sont à son, à son jolies et j'avais mis euh, bien sûr des feuilles de peuplier après au niveau de l'ail il bah, ya toujours la, la différence l'ail à cailleux et l'ail pif qui est plus gros et les échalotes, ah bah ben ça y est, les échalotes sont en train de sortir. J'entends des les grues qui remontent. Euh, je peux arriver à vous les trouver. Ah si. Les grues qui sont en train de remonter vous voyez elles sont parties dans le nord ça veut dire que peut-être que le printemps arrive quand même et le 9 février c'est vrai que les les rosiers sont en train de repartir et dans le coup à côté c'est là où vous, vous souvenez j'avais passé la la grelinette il reste des fèves que, que j'avais laissé tomber. La grelinette les a potués. Et si vous, vous souvenez, je vous mets en lien. Vous euh, voyez, hein. Ça va faire un bon terrain ça. Pour faire des. Je mettrais des, des pommes de terre, comme je vous avais dit. C'est vraiment. Vous voyez les modes un coup de serfouette je plante les les, cahiers, les bulbes de pommes de terre et, et ça roule ça a même laissé des des feuilles en surface ça en a mélangé c'est vraiment super la grelinette je suis très content de de cette acquisition et j'avais fait euh, toute cette portion là euh, j'avais mis environ euh, deux heures et demie pour le faire alors je vais vous laisser sur la vue globale De l'ail et les fèves Et moi je vous dis à bientôt